La clandestinité, c'est celle de, des membres du groupe Action Directe, donc un groupe de lutte armée d'extrême-gauche qui a sévi entre 1979 et 1986. Mais c'est également la clandestinité de ma propre vie, puisque j'ai découvert que mes origines n'étaient pas celles que je pensais. Et également la clandestinité peut-être de la vie de mon père, qui menait des affaires quelque peu mystérieuses. En réalité, au départ, je voulais écrire un, une histoire très éloignée de moi, je voulais écrire un fait divers, et j'ai été happée par cette histoire, au départ, je crois, par le fait que ce soit deux femmes, Nathalie Ménigon, 29 ans, et Joël Aubron, 27 ans, qui abattent un grand patron devant chez lui. Je me disais, mais comment en arrive-t-on là Et finalement, de façon assez étrange, alors que cela me semblait n'avoir rien à voir avec moi, mon propre passé a ressurgi dans le récit. Donc je dirais que sur Action Directe, j'avais très peu de moyens d'enquêter, il y avait très peu de choses, très peu de documents. J'ai commandé des tonnes de Paris Match des années 80, j'ai lu les livres de policiers mais euh, et j'ai fini par les retrouver. Ce qui semblait impossible au départ, tant les informations étaient ténues. Et pour le reste, tout ce qui concerne l'histoire de ma famille, ça a surgi euh, tout seul et c'est remonté à la surface. Je, je crois que je dis dans le, dans le livre à un moment que c'est comme un, un corps <rire> gonflé d'eau qui remonte doucement vers, le, vers la surface. La mémoire, euh, ça m'intéresse parce que j'ai lu au départ, j'avais très peu de, de documents, donc je les ai, ai, ai, ai vraiment décortiqués. Et j'ai vu que dans les livres de policiers qui avaient été écrits euh, 30 ans après les faits, qui, qui narraient les mêmes événements de l'arrestation des membres d'Action Directe. Il y avait des, énormément de choses qui n'étaient pas racontées de la même façon, des, des détails qui n'étaient pas les mêmes alors qu'ils avaient vécu les mêmes scènes. Et moi-même, mes souvenirs étaient extrêmement flous. Euh, je voyais également que quand je lisais quelque chose sur les filles d'Action Directe, je projetais finalement mes propres émotions, je lisais quelque chose et ensuite je le transformais. Nous sommes constitués de mémoire et nous ne sommes pas des témoins impartiaux. C'est ce que j'ai découvert en écrivant ce livre.